J'étais ton plan A, j'étais mon plan B, t'as voulu un plan Q, et bah tu t'es planté, et ouais, mon gars. <rire> <rire> <rire> <rire> L'enfant m'a ramené de l'école Qu'est-ce que c'est Mathis Des graines Mais des graines de quoi Des graines de plantes Oui mais quelles plantes Bah je sais pas On va faire pousser quoi là bah, je sais pas, des graines <rire> On va faire pousser des graines Bon bah go essayer on va mettre ça dans... <rire> Cassandra tu fais quoi là <rire> Tu fais quoi là Bah qu'est-ce bah, qu que tu fais comme ça bah, je révise oui. Non mais attends je te parle pas de réviser C'est quoi ces jambes Ah <rire> Tu casses pas les pattes comme ça Oh mon dieu Quoi Il faut avoir des gros seins et des grosses fesses sans ventre Des bonnes cuisses sans cellulite Des enfants sans vergéture, Prendre de l'âge sans rides Je peux te gifler sans... Excusez-moi, le couvre-feu à 18h, c'est à vie Non, parce qu'on aimerait bien reprendre une vie normale, nous. B, appelle-moi Fais mon numéro pourquoi tu que Je t'appelle. reste toi pas et appelle-moi. Mais t'attends en avant de moi, ça va servir à quoi je que je t'appelle? Je suis en avant de de toi. Appelle-moi et c'est tout. ok Oui, je vais t'appeler. C'est quoi? C'est quoi? pas, là. Appelez ma blonde. J'ai je... <rire> <rire> <rire> you <laughs> super truc de quoi bah attends viens t'as jamais testé de quoi oh, j'ai un autobonzon d'enfer oh, orange mais non il y en a assez là non mais non c'est ah. bon t'inquiète encore encore oh, c'est bon là non encore <rire> attends encore un peu non <rire> pas encore je vais être orange mais non t'es prête Encore un peu? Oh putain! Tata, il y a un problème là, non? Ça sert à rien de le regarder comme ça, hein. maintenant il est cassé! Tu peux te mettre à genoux devant, il va pas se remonter tout seul, hein? il faut ramasser! Il y a beaucoup de différences. Hein. Лерка, ты что, всю зиму будешь на балконе спать? О, о, доброе утро. Привет, давай, пошли завтракать. Ой, не хочу. Ну о, ладно, о, спи о. дальше. Вот, у нас нет феу. Это будет. Это будет, я думаю. Я не буду пить, я не пить. Надо добавить кембри. Кембри. Non, mais sérieux. Ah, ça arrive. Ça fume, ça, ça arrive, fume, je... les gars. On est bientôt arrivé à destination. Ouais, non, mais non, pas encore. La un peu ah. <rire> non, bah non, regarde, moi, ça fume. En fait, faut bien le mettre. Euh... Laissez-la bien comme ça. Ça arrive. Hein. Ça va ah, je vous écartez les meufs. Non, mais t'as commencé avant. Ça ça chauffe. <rire> Regardez, on va faire simple, tu gagnes ton blé, tu veux pas de gosses, t'es une pute. T'as des gosses mais tu les vois pas beaucoup parce que t'as de l'ambition ouais. professionnelle et que tu travailles énormément, t'es une pute. Tu enchaînes les partenaires sexuels sans désir de relation, t'es une pute. Tu veux pas de relation sexuelle, t'es une pute. Tu te fais payer des trucs, t'es une pute. Et t'es une pute, bah t'es une pute. Vous savez quoi, en fait j'ai fait les calculs, <rire> on, on est, est, est, est toutes, toutes putes. des putes. Oui, mmh. ça va Ouais, ouais, j'attends la réponse de quelqu'un. De qui En fait, j'ai reçu la photo de mon ex avec son nouveau gars en train de donc voilà. tu reçois ah, les pas, photos pas, de toi T'énerve pas, t'énerve pas. Parce qu'en fait, la photo qu'elle m'a envoyée, je l'ai envoyée à son père. faut que <rire> <rire> j'attends juste de voir comment il va réagir. C'est trop fort. J'étais. <rire> ma vie, tu sais que tu es belle comme une rondelle, Mais tu pus comme mon cul. Je suis built different. différent. Je suis un peu Euh... Danser. <rire> Bonjour madame. <Non>? Bonjour. <rire> euh, au Où ça Au camp vide. Au vide. si t'avais 20 euros pour je vais mettre les tasses comme ça avec le ballon il faut que tu soulèves les deux sans que tu souches avec tes mains ok oui, assez. Attends, c'est euh, si c'est oui non, tu touches. Là bah tu, bah, tu peux pas. Merci. Merci. Ah Franchement je suis là, je te fais des bons petits plats. Bon, t'as rien compris parce que toi tu mets pas du magie dedans, je comprends même pas mais c'est pas grave. Je prends soin de tes cheveux parce que tu sais toujours pas faire la différence entre shampoing et gel douche à 26 ans. Vraiment je te fais des tuparoirs pour aller au boulot et tout. Qu'est-ce qu'il y a de négatif depuis que t'es avec moi c'est parfait! On prend le Qui est négatif? Ouais. Et c'est mytho! <rire> ah, elle était bien sortie, j'avoue! <rire> Président, « Virgule. Je vous écris car je suis au bout du rouleau. <rires> Jusqu'à quand va durer le couvre-feu Jusqu'à quand va durer <rires> la fermeture des bars, restaurants et discothèques ?»« Je connais <rires> bien que j'arrive à saturation. » Je suis à deux doigts de la connerie. Point d'exclamation. Si vous pouviez me redonner ma liberté et ma vie sociale assez rapidement afin que je puisse m'épanouir. Car oui, j'ai 28 ans. No, no, <laughs> no, no. <laughs> no. <laughs>